Voilà, nous revenons avec vous. Si vous êtes toujours avec nous, eh bien, tant mieux, vous ne bougez pas, parce que là, nous aurons notre quatrième partie avec M. José Toribio. C'est un, une saga en une seule fois. C'est-à-dire, Vous allez pouvoir rester devant votre téléviseur et regarder... Toutes euh, euh, les émissions, les unes après les autres. Et là maintenant, M. José Toribio, pardon, allait... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai dit Justin Sapotti Non, parce que je voulais qu'on en parle un peu, mais donc... Si je l'ai dit, eh c'était à lapsus, parce que tout à l'heure, il va falloir qu'il me dise que, comment il le, il le ressent ce maire euh, de la Montaigne. comment il le voit, comment il le... <rire> – cet homme-là, il va falloir qu'il nous le dise, parce que c'est votre commune quand même, hein? Et vous avez le, votre mot à dire sur ce mec qui nous appartient, Il appartient à la commune, donc il appartient au, au Lamantinois. Tout à l'heure, vous allez pouvoir me dire quel, euh, comment vous pressentez, vous ressentez sa politique, est que… Euh, – ouais, je, je vous parlerai de la commune. – De la commune ?– Je ne vous de, parlerai de, pas de lui. Pa, – Il n'est pas intéressant ?– Ça n'a pas d'intérêt. – D'accord, ah bon ?– Oh là là je oh là là, vous parlerai tout, de la commune elle-même. Eh bien d'accord, on ne parlera pas de lui, puisque, puisque ça ne représente pas quelqu'un qui est tiré pour vous, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Alors euh, maintenant, il est question de la constitution, hein, de la consultation, euh, consultation statutaire. Vous, euh, vous étiez en train de nous faire euh, une ébauche tout à l'heure, mais maintenant on en parle. On en parle carrément. Bon. Je, je souhaiterais quand même rétablir un point d'histoire. Mm -hmm. Si aujourd'hui nous ne sommes pas plus en avant que ça, la responsabilité euh, incombe mm. à celui qui est devenu par la suite président du conseil régional, qui fut député qui est actuellement sénateur, mm. après avoir transité par le poste de maire de chef des unités de vieux habitants. Autrement dit, de Victorin Lurel, je mm. veux en souvenir que le 28 octobre 2003, à la résidence départementale, il était avec nous et que nous étions d'accord pour oui. aller au référendum et oui. faire voter au oui. Et qu'aussitôt, au premier jour de novembre, il a sauté de l'autre côté avec une prestance extraordinaire pour faire voter le non. Oui. Et donc ce blocage-là, il en est responsable, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Fin de commentaire sur euh, mm -hmm. euh, ce passage-là. Le Parti socialiste guadeloupéen mm -hmm. a déjà tranché sur la question depuis très longtemps. Depuis sa convention de mai 2001. Mm -hmm. Donc il y a plus de 20 ans que le Parti socialiste guadeloupéen a dit que pour la Guadeloupe, il conviendrait que nous devenions mm -hmm. un État associé à la France. Mm -hmm. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe ailleurs. Euh, Porto Rico est un, associé, un État associé aux États-Unis, par exemple. Euh, D'autres États sont des États associés par ailleurs. Et même euh, dans l'expérience française même, avant 1958, euh, il y avait l'Assemblée de l'Union française et le Sénat de la communauté française mm -hmm. Où il y avait des chefs des représentants des États africains. Mm -hmm. Du Gab au Fouet de Boigny mm -hmm. a été euh, membre de, de, de l'Assemblée, la, la communauté française. Bon, Saint-Gor aussi, mm -hmm. hein, avant mm -hmm. que ces pays-là ne deviennent mm -hmm. indépendants euh, dans les années 1960 mm -hmm. euh, jusqu'à 1967. Euh, Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est mm -hmm. euh, tout à fait envisageable. Bon, maintenant. Qu'on ne vienne pas euh, état associé à la France tout de suite. Je veux bien comprendre qu'il mmh. faille procéder par étapes. Okay. Je veux bien. Mmh. Ce que je peux dire en résumé euh, ne confondons pas l'évolution institutionnelle avec l'évolution statutaire. Mmh. L'évolution institutionnelle, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. L'évolution statutaire, c'est ce qui est à l'extérieur de l'enveloppe. Je m'explique. Mmh. L'évolution institutionnelle, c'est quand on dit il y a deux assemblées, il n'en faut qu'une. Il faut l'assemblée unique. On peut faire une assemblée unique Ben oui, pourquoi pas Mais ça ne changera absolument rien. C'est pas le nombre d'assemblées. On peut en avoir un, deux, trois, quatre, dix, si on le souhaite. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que si on en a autant, ça veut dire qu'on répartit les compétences en dix assemblées. Alors, du point de vue de l'efficacité du travail, peut-être qu'il y aura quand même... Euh, Quelques ressentiments. Mais ce qui est important, c'est l'enveloppe. Ce qui est important, ce sont les frontières extérieures de la Guadeloupe. C'est-à-dire, on voit la Guadeloupe sur une carte géographique, mm -hmm. ce sont ces frontières qui sont importantes, que tout ne puisse pas se passer comme ça se passe aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument sortir du régime douanier européen. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est... Euh, impossible, mm -hmm. Saint-Barthélemy euh, l'a montré, et il nous faut devenir, euh, dans un premier temps en tout cas pour moi, un PTOM, un pays et territoire d'outre-mer, c'est pas quelque chose qui est inexistant, mm -hmm. Tahiti, la Polynésie, tous ces pays là, ce sont des PTOM, bon, euh, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont, un progrès, ils sont davantage responsables que nous. Nous, on est des petits enfants mmh. posés, dont les conditions sont posées par l'article 73 de la Constitution. Alors, on viendra me dire que l'article 73 prévoit mmh. des lois d'habilitation, etc. Mais c'est extrêmement euh, serré. Mmh. Et encore faut-il qu'on ait euh, des parlementaires mmh. pour pouvoir justement euh, fournir euh, le contenu des lois d'habilitation. Mmh. Jusqu'à présent, euh, à part euh, une loi d'habilitation sur l'énergie, je crois, il n'y en a pas eu d'autres euh, pour la Guadeloupe. On, on pouvait parfaitement imaginer une loi d'habilitation ouais. par rapport au Covid. Mmh. On pouvait mmh. l'imaginer, oui. ça. Bon. Où étaient nos députés Où étaient nos sénateurs Encore une fois, ils sont absents. J'ai pris l'exemple de la loi 82 euh, au début de notre entretien sur mmh. les assurances. En 82, on a voté la loi, pas de député, pas de sénateur. Mmh. Le dernier article de la loi disait que ce ne serait pas applicable dans, dans, dans les départements d'Outre-mer. Et tout de suite après, boum, sept ans après, Hugo, Hugo a dévasté la Guadeloupe. Les assurances n'ont pas fonctionné pour se faire rembourser. Voilà. Donc, il faut être présent. Il ne s'agit pas simplement de faire de la communication, il faut être présent. Alors, il faut peut-être, certainement, une étape euh, d'autonomie, de PTOM, d'article 74, avant d'arriver à l'État associé. En tout cas, je suis euh, militant euh, farouche de cela, pour qu'on puisse effectivement être responsable. Et qu'on sorte des traités européens, qui sont des traités européens qui nous... Euh, il faut connaître de graves difficultés économiques, de graves difficultés de foncier, parce que n'importe quel Européen peut sortir d'où il vient et acheter du foncier guadeloupéen. Et je, encore une fois, depuis que je suis en politique, je le dis aux guadeloupéens, ne vendez pas vos terres. Si vous vendez vos terres, vendez un guadeloupéen. Du là, là, ceux du Lamentin, je dis ne votez pas. C'est vraiment des fois question de survie. Votez pour un, vendez de... pour un Lamantinois. Mmh. si vous ne trouvez pas trouver Lamantinois, v mmh. vendez pour un saint rosien ou un Bemaotien, c'est les villes limitrophes. Mmh. Si vous ne trouvez pas pour un Désien, pour un petit bourgeois, vendez pour un Guadeloupéen. Si vous ne trouvez pas, vendez pour la commune où mmh. vous êtes. Parce que le, la maîtrise du foncier mmh. reste effectivement la seule chose importante si on veut développer son pays. Mmh. Aujourd'hui, on prend l'exemple de marie Galante, Les choses ne sont pas si belles que ça, mm. puisque de nombreux fonciers ont été... Nombreuses fractions de fonciers ont été vendues ouais. et ça n'est plus sous le contrôle des Marie galantais aujourd'hui. Est ouais. Donc, euh, est-ce que vous, vous, vous auriez euh, quelques ambitions, là, euh, politiques qu qu Qu'est-ce qu que vous comptez faire, en fait Est-ce que vous comptez euh, dire « je regarde passer le train » ou est-ce que vous comptez vous embarquer dans ce train et se dire « il va falloir que moi, ait... je n'ai jamais attendu que le train passe. Mmh. Euh, à la limite, j'ai même fabriqué mon train pour pouvoir y monter moi-même et le conduire. Euh, D'un point de vue le... hum humoristique. Donc vous venez non. Vous, vous viendrez et, et vous serez. Non, avec non, vous. je ne peux pas laisser la société hein, oui. aller euh, comme elle va aujourd'hui. Il y a trop d'iniquité dans le monde du travail. Il y a trop d'iniquité sociale. Mmh. Aujourd'hui, quand vous mmh. une personne sur quatre, quand vous la croisez dans la rue, mmh. est sous le seuil de pauvreté. Ce qui nous fait 125 000 personnes. Euh, dans d'autres pays, c'est 1 pour 5. Donc c'est inférieur. C'est 1 pour 4. Plus de 125 000 personnes sont en dessous du seuil de pauvreté Dans les fichiers... Dans les fichiers des bailleurs sociaux, il y a 21 000, 22 000 demandes actuellement, toujours dans le même fichier. Il y a 62 000, 63 000 personnes qui sont mal logées. Donc on va encore leur donner du locatif. Il faut arrêter le locatif. Il faut passer à l'accession sociale à la propriété. C'est ça. Oui. C'est ça les grands enjeux de demain. Qu'on ne soit pas demain locataire de notre pays qu'on soit propriétaire. Certains reprennent ce, ce, ce discours que je tiens depuis des décennies. C'est ça qui est important. Il faut qu'on sorte du sous-développement. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Nous ne sommes pas un pays en voie de développement. Nous sommes un pays sous-développé. Quelles sont les marques du sous-développement Le sous-développement, c'est une suradministration. On a trop de fonctionnaires. Au motif, disent les élus, motif fallacieux on est un amortisseur à la crise de l'emploi. Ou non C'est pas pour la crise de l'emploi qu'ils l'ont fait, C'est pour recruter mmh. les copains et les coquins. D'accord C'est pas en tant qu'amortisseur social. Et donc, euh, sur -administration. deuxième euh, niveau, dépendance alimentaire vis-à-vis -vis de l'extérieur. Mmh. Dépendance tout court vis-à-vis -vis de l'extérieur. Aujourd'hui, euh, on a un on importe 95% de ce dont nous avons besoin, contre 5% exportés. Mm -hmm. C'est-à-dire que le carnet de chèque, ce n'est pas nous mm -hmm. qui le tenons. C'est celui de l'extérieur qui tient le jour. Il, dit, il va nous dire, rendez-moi le chèque. Euh, on va payer avec quoi Donc c'est tout, toutes ces, ces choses-là qu'il faut avoir en tête mm -hmm. pour revenir effectivement... Euh, à des situations où on ne va pas produire 100%, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de pays indépendant dans le monde, de ce point de vue-là. Mm. Mais si on revient déjà à 50-50, mm. comme au temps de la guerre, Seconde Guerre mondiale, mm. tu à 50% d'importation, 50% de de, de, de... de produits fabriqués c'est mm. bon, c'est Et de produits fabriqués chez soi, quand même, un petit produits, peu. Ben mm. oui, mais, de produits fabriqués chez soi. Mm. C'est ça, il faut revenir à ça. Mm. Hein, et, et, et je crois que c'est possible mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable mmh. de, de répondre aux quatre grands défis qui se posent à toutes les sociétés planétaires mmh. c'est le défi euh, alimentaire c'est le défi environnemental mmh. c'est le défi démocratique et c'est le défi démographique mmh. le défi démographique est le plus important et la santé ben oui mais il est dans le défi environnemental c'est oui. le défi le plus important mmh. c'est à dire qu'on va avoir des gens euh, on va se multiplier le nombre de personnes en Guadeloupe, mmh. donc ça veut dire que le type de logement, il faut qu'on l'innove, le type de structure publique, il faut qu'on innove, mmh. ça veut dire que les superficies ne vont pas être les mêmes, mmh. sinon on risque de euh, brûler, de raser la, la forêt, mmh. ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mmh. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Mm -hmm. Le défi alimentaire, c'est-à-dire replanter ce que nous avions l'habitude de planter pour qu'on puisse le consommer. C'est orienter différemment la production et la consommation alimentaire. Mm -hmm. Donc c'est beaucoup d'enjeux. Mm -hmm. C'est revenir à, à, à, à l'environnement, donc la protection de la mer, la protection mm -hmm. des mangroves, mm -hmm. réinjecter dans les rivières la faune et la flore mm -hmm. euh, traditionnelle. Il n'y a presque plus d'écrevisse, mmh. bon, il n'y a presque plus de lapia, il n'y a, a presque plus rien. Donc il faut revenir à tout ça. Mmh. Ça, nous avons donc tous les stigmates d'un pays sous développé Pour ça, nous avons les moyens d'y revenir. À condition que l'intelligence, bien sûr, mmh. vienne euh, prédominer euh, là-dessus. Donc ça veut dire sérieux, mmh. courageux responsable, ce que je disais au début de notre entretien, mmh. ça me semble être extrêmement euh, important. Et avoir des gens capables, enfin, euh, de ne pas obéir au préfet comme on le fait comme les enfants ouais. euh, du fond de la classe de, de CM2, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ou de CM1. C'est vrai ce qu vous parce moi, que vous dites. Moi, je regrette ouais. l'époque où les élus de mon pays ouais. faisaient valser les préfets. Mmh. D'accord On n'était pas en décentralisation. Mmh. D'accord Mais aujourd'hui, le préfet continue avec euh, ouais. sous prétexte de décentralisation, il commence à, à prendre la main mm -hmm. parce que l'État bien sûr mm -hmm. a déconcentré ses services. Donc il y a beaucoup plus de pouvoir mm -hmm. au maître du préfet aujourd'hui qu'hier. Mm -hmm. et donc ça vient contrarier la décentralisation. Il faut donc qu'on puisse. Euh, Mais quand il donne. Le, le, maintenant vous vous interrompez. Quand le préfet et le gouvernement. Euh, insiste sur le fait que par exemple le directeur de l'hôpital a tous ses pouvoirs il peut agir euh, la dame de euh, Nuxe de l'ARS a, la, a tous ses pouvoirs, elle peut agir chez nous, ceux qui peuvent agir disent non non je préfère prendre mes précautions, je vais quand même demander au préfet ce qu'il en pense, alors du coup le préfet il a pris toute possession de ces... Le préfet n'a pas, qui... pas tous les pouvoirs, il doit agir en fonction de la loi Oui, hein? en principe D'accord bah, oui. euh, Deux, il est nommé donc mmh. il doit rendre compte à son gouvernement mmh. Euh, nous, on est élus, on est mmh. contre-peuple. Mmh. Or, je pars du principe que mmh. la source de tout pouvoir, c'est le peuple. Voilà. Donc c'est à lui mmh. qu'il faut obéir. Mmh. C'est lui à lui eh qu'il oui, faut porter attention. Lui, totalement... Ce sont ses revendications mmh. qui sont importantes mmh. et pas le reste. Mmh. Moi, je suis pour une souveraineté mmh. populaire et non pas une souveraineté dite représentative mmh. et qui ne fonctionne mal de, de, de, de, de surpoids. Voilà, euh, là-dessus. bon, euh, Maintenant, les pouvoirs de, du directeur d'hôpital, mm -hmm. c'est encadré, madame, les pouvoirs euh, de, de, de, de la directrice de l'ARS, mm -hmm. c'est encadré. Mais on n'aurait pas dit. Mais si, c'est encadré. Le directeur de l'ARS que mm -hmm. je connaissais bien, ils ont été étudiés ensemble mm -hmm. de, de la Grand-Est, Grande Grande Alsace-Lorraine, mm -hmm. a été remercié. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas agir enfin, mm -hmm. euh, en fonction de ce qu'on lui, voulait lui imposer. Mm -hmm. Bon, il a été, euh, il a été viré. Bon, donc, oui. euh, Mais quand quel... on regarde. Euh, cas, cas, ce, ce, sont ce sont des aux... gens qui sont. Ce qui limités. se aujourd'hui, on n'a pas idée du tout. On a idée que ce sont des gens qui sont lâchés là et qui ont peur et qui font, euh, qui font des choses par peur. Voilà, par pression. Nos, nous f... avons, nous nos avons... fonctionnaires guadeloupéens mm. et nos élus ont peur, c'est vrai, de leur rendre. Mm. Il faut qu'ils deviennent, je reprends mon mot, mm -hmm. sérieux courageux, mm -hmm. responsable. Voilà la dernière partie de notre émission. Enfin, euh, nous allons vers cette dernière partie de notre émission. Si, bien sûr, nous avons fait le tour, parce que si mon invité n'a pas fait le tour, on reviendra. Là, là c'est la dernière partie. Donc, pour nous, cette petite pause, on revient. Hein, tant que nous n'avons pas fini de d'éplucher tout ce qu'on a là, on est entre nous. Il va falloir me dire ce que vous pensez de cette année-là, ce qu'est-ce qu qu -ce qui vous aurait marqué. Il faudra me dire ce que vous pensez de, du décès de Madame Gevray, par exemple. Personne n'en a encore parlé ici. Vous seriez le premier. Euh, nous dire aussi cette histoire de ces mots-là qui est venu remplacer ce qui était déjà là. Alors, euh, euh, savoir est-ce que ça a pu euh, permettre à, à cette situation de l'eau en Guadeloupe d'évoluer. Donc, on a plein de petites choses à voir encore avec vous. Donc, vous, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. À tout à l'heure.